Euh, bienvenue dans le cadre de notre euh, émission African Verity Show. Bonjour tout le monde, Et en Swahili, à Bari, en Lingala, Mbote, Mbote. Nous avons le réel plaisir, chers téléspectateurs, téléspectateurs de notre euh, chaîne de télévision, Channel 17 Town Muring, dans la ville de Burlington. Aujourd'hui, nous avons le réel plaisir de recevoir une invitée spéciale dont euh, vous allez découvrir tout à l'heure. Je vais la présenter. Mais bien avant cela, euh, bien avant cela nous avons euh, un petit mot euh, concernant euh, l'introduction. Hum, je commence avec une petite question. On dit, avez-vous besoin d'aider pour payer le frais de garder votre enfant Donc, euh, comme vous le savez bien, dans la ville de Burlington, « Votre enfant peut bénéficier du programme de First Steps Scholarship. » Qu'est-ce que ce programme Nous allons découvrir tout à l'heure parce qu'il y aura des questions avec notre invité qui s'appelle Rebecca Harris qui est manager de ce programme. Nous allons euh, l'introduire tout à l'heure. Alors le programme First Steps Scholarship est conçu euh, pour aider les familles de Burlington à payer des services de garde d'enfants de haute qualité. Et votre enfant ne doit pas participer à un programme de Burlington, et vous pouvez bénéficier d'une bourse qui sera directement attribuée au paiement de vos frais de garde d'enfants ainsi que d'une aide pour obtenir une aide supplémentaire d'État. Donc à la longue, nous allons découvrir. Raison pour laquelle tout au début de notre émission, nous allons faire en anglais, en lingala et puis en français et pourquoi pas en Swahili. So I'm pleased to welcome uh, uh, Rebecca Reese. So she's gonna introduce herself, hello. Hi, thank you so much for having me today. Hello everybody, I'm Rebecca Reese. I am the Early Learning Initiative Manager for the city of Burlington. And what the Early Learning Initiative does is It supports early childhood education and childcare within the city in two different ways. We work directly with providers on various aspects, capacity grants, we actually have some funding for uh, language access grants now, which we're really proud of. But also the thing that we're really gonna focus on today is the First Step Scholarship and this program works with families burlington families to both find and pay for child care and i think one of the really big things is obviously money and funding is so important you have to be able to access that you have to be able to pay for the tuition but the other piece that's really important is being able to have the support to actually work through the enrollment process sometimes finding childcare spaces and getting through all of the applications and enrollment process can be really daunting um and take a lot just to like know where to look, know where you're looking for, um, know who to talk to. And so I'm here to help families get through that process and be able to find childcare for their youngest kiddos. This is for babies up through three years old. Um, and I'm always happy to talk to anybody even beyond that and just kind of give an overview of what I know about the area. Ok, thank you so much. Alors, je lui ai posé la question, ça, nous commençons en français. C'est quoi ce programme, le First Step Scholarship Programme C'est un programme de bourse pour les enfants. Donc, ce programme-là <coughs> existe dans notre ville de Burlington. Et c'est un programme qui fait partie de l'initiative d'apprentissage précoce de la ville de Burlington. Donc, nous avons des enfants dont l'âge varie de 0 à 3 ans. Et le programme aide les familles soutient les familles de, qui, qui vivent ici à Burlington à trouver à payer la garde de leur bébé et tout petit c'est-à-dire euh, ce que nous appelons le day tout ça et donc dont l'âge varie de 8 semaines à 3 ans et en lingala les programme o oh, le programme à ville à Burlington na ville Burlington dans la ville sababoti Burlington. Les de la ville pour la et <su should> Pour si les avez des difficultés, vous bana, to difficultés, vous avez des difficultés, des difficultés, de avez des difficultés, vous avez des difficultés, vous avez des difficultés, vous avez des difficultés, vous avez des vous avez des places vous avez vous avez des difficultés, vous avez les malades vous avez des Donc, le programme des Burlington, vous avez alors, à la longue, tu comprendre, eh, on va poser question question. comment le programme les va organiser, comment appliquer, tout ça, tout ça, on après. Alors, on il y programme, un programme en Swahili, un eh, programme un programme qui a été aidé à l'aide watoto, m'aider à watoto. à l'école, à l'école, à First Scholarship. Alors, il wa a First First Steps Scholarship. Sagi si tunona ayo kunini kuekran. Ku Huko hapa ilikusaidia familia za Burlington kulipia huduma za hali ya juu za utunzaji wa watoto. Sio lazima mtoto wako awe katika mpango wa Burlington na unaweza kupewa feda za kulipia masomo ambazo zitatumwa moja kwa moja ili kulipia masomo anayopokea mtoto wako katika huduma ya utunzaji pamoja na msaada wa kupata usaidizi wa ziada kutoka kwa Jimbo. Si jepe pale parler un peu en swahili un peu iko ni programe moja yeye iko na saidia wazazi juu ya kupata fursa ya kuchunga watoto, bei biko na miaka eh, sifuri, si kwa miaka 3 kama kuna lazima ile msaada kama unaishi kumtaya Burlington i hii programi itakusairia juu upate e, msaada ya wewe kupeleka mtoto bamchunge e, ku masomo iko iko iko nini programu moja ya ya kusaidia mtoto anje kujifunza mambo e, mbele ya mbele saa avant continuer na masomo So the second question: Who um, who qualifies for the program? Yes, of course. Yes. Um, so we focus on Burlington families, and we that is part of the requirements for the yeah. program. And so yeah. you must live in Burlington, and you tell me that by showing me your apartment lease or utility bill or something along those showing your Burlington address. Mm -hmm. um, again, like we said before, it's for our youngest kiddos. So it's for the babies up through three years old for the families or for the kids that don't yet qualify for uh, preschool funding from the state. Mm -hmm. And then the other big piece is an income qualification and it's 80% of the Aryan median income. And so on the flyers that we have here that you saw up there and that we have a visual here as well right here lists the uh, income limits for the size family that you are and so you know we often talk about I guess a family of Four or five. So, a family of four, we've got eighty-five thousand eight hundred dollars, and that's a total income for the year. Um, or for a family of five, ninety-two thousand seven hundred. A family of six, ninety-nine thousand five hundred fifty. And so, if you make that much money or below for this, for however many people you have in your family, you qualify for the program. Um, and that can be shown to me through various ways. Folks send me their current pay stubs, or pay receipts, what they get on their paycheck. Um, I receive information from letters from like, the state, such as like reach-up benefits or things of that nature. OK, bien, je lui ai posé la question, qui est admissible à ce programme? Donc, elle venait de dire ceci, la condition est qu'il faudrait que l'enfant soit âgé de 8 semaines au moment de l'inscription. Jusqu'à 3 ans, au 1er septembre, voilà. Et n'est pas encore avoir l'âge éligible pour le financement de la pré universel universelle du Vermont. Alors, aussi, ce qu'il faut retenir, être soit actuellement inscrit à un programme partenaire approuvé par FESTEP Step et éligible au programme d'aide financière pour la garde d'enfants de l'État. Soit être disposé à postuler au CCFAP, donc, elle est là, elle va vous aider pour oh, toutes ces informations. Et si vous venez d'entrer dans la garde d'enfants. Alors, elle a montré eh, cette affiche ici, qui est eh, en français aussi, on a traduit. Alors, qui peut postuler pour bénéficier de la bourse pendant la période d'inscription et En cours, l'enfant, votre enfant doit être résident il faut habiter à Burlington. Et aussi être âgée de, comme nous venons de le dire, au moins 8 semaines au moment de l'inscription et moins de 3 ans au 1er septembre. Et n'est pas aussi être éligible pour le financement maternel universel du Vermont. Donc, c'est la personne qui n'est pas encore éligible à d'autres programmes ici et à Vermont. Et puis, elle a dit ceci, être actuellement inscrit dans un programme partenaire à step éligible au programme d'aide financière pour la garde d'enfants de l'État ou être prêt et à faire une demande de CCFAP et si vous venez d'arriver dans un service de garde d'enfants. Ce qui est important aussi à retenir, le revenu familial compte. Donc, le revenu familial compte du ménage doit être égal ou inférieur à 80% du revenu moyen de la région. Donc, raison pour laquelle elle a montré par cet exemple ici. Donc, si vous avez la taille de votre famille et les, les revenus. Par exemple, si vous êtes à deux personnes et que votre revenu annuel est à 60 650, si vous êtes dans cette fourchette au moins, donc vous êtes éligible. Si vous avez la famille de trois personnes, c'est-à-dire trois, euh, trois personnes dans la famille, donc les revenus doit être au moins de 70, 77 250 dollars. Quatre personnes, 85 800. Cinq personnes, 92 700. 6 personnes, on a 9 550, 7 personnes, 106 400 dollars et 8 personnes, 113 300 000 dollars américains. Voilà eh, la condition pour être eh, admissible. Alors, en lingala, nous avons dit que nous avons programme. Comme nous dit toujours, il faudrait que 8 semaines, qui est à 3 ans. Alors, na programme, wana, pour que les accepte, acceptent, il faudrait que les programme qui Et dans le programmes, ils peuvent revenir à la famille. Ce qui, par exemple, bozali, fami, mi balé, mi satou, mine, na les familles ont été en train de faire chiffres déjà en français. Alors, eh, en Swahili, eh, nani anaweza kwa kuwasilisha ombi nani mtoto mtoto kani anaweza kupata hii msaada bataangalia mule mtoto yuko naishi katika Burlington na banaangalia kama mule mtoto hayakuwa na Musada ya ma pro, program nyingine sagis ya kustate mezosi <coughs> bataangalia mshahara mu, mu, yenu yenye mko unatumika katika jamaa kuko jamaa watu wawili jamaa watu watatu jamaa watu nne kuko ma ma eh, ma chiffre ma nombre yenye ue muna pasha kuwe kukuwa nayo, kukuwa eh, kahifie donk eh, kwa ngono kama kuhama yawatu wa wili eh, itakuwa eh, elfu makumi <coughs> sita naine, eh, alors, Kuko yingi neyo tei kamo na penda ku yua juawe upate musada bata kusairia Rebecca Iko Kumusho tutaleta ma contact ju apate ku kusairia juawe kupata musada. So another question. So if you can talk about. Uh, you can apply by completing a paper application, Oh, yes or no? Yes, yeah. absolutely. So how you apply for the program. Mm -hmm. So you can come to us for a couple different ways. We have a paper application, um, and that can be found online. We also have a Google Form application, which can be uh, easier for a lot of folks. Um, the important, the really important thing that I want to highlight is mm -hmm. we um, updated our website this past, um, I guess at this point it was kind of last summer. Mm -hmm. um, But it is translated into all eight languages, all the eight major languages in Burlington. And so up in the corner, um, you pick from a drop down menu and it'll translate into definitely French and Swahili. Um, and other options is there as well. So that can really help you folks navigate to where they need to get. Um, you can email, well, the PDF is also on the website. You can download it. You can email me directly and I can send it to you. I could mail it to you uh, if you need a hard copy. We, we also, again, have the online application through Google Forms, um, and another thing it's important to note, we work with um, AALV, um, Telelanguage, um, USCRI, we work with local folks and interna uh, or not international national companies to make sure that we have translation services available for everybody. Um, translations, either to translate the paper documents or interpreters to work with me um, and the family to make sure everybody understands and can complete the application together. Okay, perfect. En tout cas, je lui avais demandé comment arriver à bien postuler et il venait donner des de, de réponses. Donc, vous pouvez postuler en remplissant une demande, de, eh, un formulaire en ligne, il y en a, et, ou soit il y a des papiers aussi qu'on peut vous donner où elle peut être capable de vous aider pour, pour bien remplir. Alors, et en ligne, nous avons un site où il venait en tout cas de, de modifier, de pouvoir créer un, vraiment, un véritable nouveau site. Là, vous allez trouver même les versions, les versions dans toutes les langues que nous parlons ici comme immigrants. Vous pouvez trouver en Somalie, vous pouvez trouver en Kirundi, en Swahili, en français. Et en espagnol et autres langues nécessaires. Donc, vous ne serez pas déçu. Alors, euh, et le site, c'est burlington.gov et très et it et bar et early learning. Donc, vous pouvez aller là-bas et puis, vous aurez toutes les informations. Il y a même des... S'il y, y a une possibilité que vous puissiez, vous avez besoin de l'assistance. On peut toutefois utiliser des interprètes en ligne, tout ça bien sur place, parce qu'ils travaillent en collaboration avec l'association des Africains qui vivent ici à Vermont. Alors, donc et, et en Lingala là tu vois, comment arriver à un postilé ni programme OYO, ils ont a des sites disponibles, déjà, il y a déjà, gens dans le français. beaucoup d'informations, sont en a beaucoup d'informations, ils y a des papiers, il y a assister papiers, so zana bezon ya nini ya ba interprètes bazali et puis en ligne wana au ba version nyoso ya swahili ya français ya lingala ndenge tozola kisabino e na ba papier oyo et nimerona peza wana ako assistero convenablement alors wandugo apenzi tunasema hivi kuko website yenyewe utakuta na lugha pia ya swahili kama kuna lazima msaada kuko wengine ya ma, ma ma nini makaratasi atakusairia Na going to interpret going to the ALV to the ULA Association of African, to, to, to so, mm, the to the ULA, to to the the ULA, to to the the the to So there is the paper application that I talked about, and then the other pieces are things that I've re referenced before. Mm -hmm. It's making sure that you get me documents proving that you live in Burlington mm -hmm. and showing what your income is. Mm -hmm. But again, we um, have access to translators and interpreters to make sure that we can get through that process and everybody understands. Mm -hmm. The other big piece that I think is important to note is families come to us um, at different stages in the process. Mm -hmm. Sometimes they come to us and they just say, We need to find childcare for our kiddos. We don't know where to look. We don't know where to start. Mm. Um, other families already have childcare spots are potentially already enrolled in a program. Mm. They hear about us and that they know that there's additional funding out there mm. to continue to lower their costs on their family. And so both scenarios are completely possible. You can either come looking for care at the beginning and need to find a spot or you can have a spot and are just looking for a bit more financial support through the process. Ok, je lui avais demandé quelles sont les grandes étapes pour compléter le processus de votre candidature. Elle venait de répondre vraiment clairement. Elle dit que vous devez remplir la demande, comme, comme nous avons dit tantôt CEO. Et cette demande contient des informations, votre contact, votre adresse. où Vous devez prouver que vous habitez dans la ville de, de Burlington. Et puis pourquoi avez-vous besoin des services de garde d'enfants Donc on va vous poser la question. Et d'autres informations sur ton emploi mais aussi, vous allez fournir certains documents prouvant votre résidence et vos revenus à Burlington. Alors, et venez encore d'ajouter, il y a certains parents, ils sont déjà dans les programmes, mais ils ne savent pas, ou bien ils ont besoin d'une aide supplémentaire. Ils peuvent venir toujours et c'est au programme maintenant de voir là où ils peuvent aider. Alors, Bandeko, Tosali et comment arriver pour que Processus procès s'est Tina Suka Donc, ils ont la Bandeko Moussouz Oyo baza déjà a déjà un programme, mais il y a des aides complémentaires, mais aussi nakati le cas où il a prévues, par exemple les adresses, place au a à Moussala, pour a Donc n'hésitez pas toujours le programme. Quand programme poke upa temusaada anasema bata makaratasi moyo kuna approve nini kwao na ikalaka kama nikaa kumtaa Berlin tonico ala zima na mapapier ma, ma yengine akoonesha kwao natumikaka kazi na ngapi unapokeaka na koko saa zingine bishakupata yengine musaada mais aisha aiene unaweza ukuya tu bwana pia bata kusehelia hapana ko hésiter ba interpréter bico bichoote iko ma yote iko quand on a des difficultés, on a des contact. on a des contacts. Donc, si on a des difficultés en Lingala, je veux dire, on peut encore nous contacter aussi et puis on vous met en contact avec elle. Donc, c'est un peu ça. Uh, OK, so, um, what can I say? Where can you find child care? Does it have to be located in Burlington? It does not. No, you can find child care throughout the area. So we work with high quality providers. There's a mm -hmm. state rating system, um, it's called the STAR system. And yep. so we work with programs that are four and five star, high quality, so we know that your kids are in the best places in the area. Um, so we have many programs within Burlington, yes, but we also partner with programs all in um, the towns around us. We have partner programs in South Burlington, Williston, yep. Shelburne, Essex, And Colchester. Um, so we have partner programs in all six towns that are all around us. Um, and even if you are enrolled at a part or at a program, or you're really interested in a program that we don't yet net, we don't. Yet partner with, mm -hmm. we are always happy to reach out to folks, and most mm -hmm. programs are very um, happy to partner with us. Mm -hmm. There is a list of programs on our website that you can see um, who we partner with and who is already within our network. Um, and again, I'm always happy to talk about new options. Okay, perfect. Je lui ai demandé si le service là eh, on, on peut trouver seulement eh, à Burlington. Et elle dit ceci, non. Si vous pouvez trouver les écoles, même les services, en dehors, en dehors de la ville de Burlington, elles sont toujours prêtes à aider. Ça peut être à Sarre, Burlington, Williston, Essex, et ou bien d'autres programmes que vous savez. Mais la condition est que vous devez habiter à Burlington. On peut toujours vous assister. Alors, bendeko, en Lingala, bendeko, tolobi que, bah, en Lingala, vous wapi est-ce que le service est toujours à Burlington ou à Mémoine alors, faut que Burlington, mais il faudrait que à Burlington, comme pour que le même dans ou Colchester, ou bien même ceux qui à la liste que E, namuliza wapi eske tu ma mafazi watu wanaza baiza aenda kuchungia tu koberlington ku anasema hapana inaweza kuwa kumtaa yingine inaweza kuwa kusaf berlington eske colchester e me ina nafasi lia wewe uko na ikala katika berlington unamuona bana kukusaidia ipi e, kutuma mtoto e kama service nyingine yeye wewe unaona ke mtoto kule anaweza kuoa na unaweza kuwa na nafasi kumpeleka njo ile mimi natoka mkumuuliza Allo? Um, do you have something to say again for about the program? Uh, um, because we are. Uh, I, think, of, I think. I think what show. I really what is important is yeah. that. We work with everybody. We really, I'm happy to meet you. Um, I meet families at the family room at AILV. I've met them at child care providers. Um, I've met them at our office and places to be able to pick up paperwork. We have the access to be able to find interpreters and, and have materials translated. Mm -hmm. um, and we also have a really great relationship with a lot of really wonderful child care providers in the area. So I'm always happy to help and even just happy to further explain Um, what I know about childcare in the area and help help the families find what they're looking for. Alors, avant que nous puissions clôturer notre émission, euh, elle vient d'encore en d'ajouter quelque chose pour vous encourager, pour vous inciter à pouvoir vraiment euh, la, la fréquenter et, et à pouvoir euh, euh, la rencontrer pour vous aider à ce que nos enfants puissent trouver un bon endroit. Pour ces services, elle est disponible. Donc, si vous avez des difficultés, vous pouvez encore nous contacter de sorte que nous puissions vous mettre en contact. C'est un bon programme. Moi-même, mes enfants, j'ai au moins deux enfants qui étaient éligibles, qui sont éligibles, qui étaient éligibles dans ce programme. Mais pour le moment, c'est ma dernière fille qui est là-bas. So, euh, en lingala, to a un Programme ezali malam omenge ezali kosalisa ba famille Mwana nanga moko alibosso azalaki wana ake na place Mususu meyo asuka zali na programi za programu moko malamu edaezai za na Burlington na building kaka ELV. wa ndugu wapenzi ii programme iko ya lazima sana anatwiita tuingina en contact pour qu'a mapate msaada mimo mtoto wangu mwa hiko programme iko mzuri sana na eh daycare yabo iko pale ku building ya watoto wazuri sana, watoto biko na koma mzuri, buke bapate kuendelea katika eh, maisha yabo, sasa ataenda ku manivyo wengine ya ile maash patakuwa dijana base. Iko programu iko anapatia watoto base puke baendelee na cursus eh, eh, normal so we are at the end of show yes. do you have something to say about our tv show african variety show I, what is your, your impressions bad or good oh, this is wonderful <laughs> i um have now done the tv show and i've done your radio show as well and i'm always so impressed to hear you translate into the three different languages it's incredible it's yeah. it's so it's such a great experience to hear you just switch in between those languages and okay. spread this word. I'm really thankful for you yeah. to take the time and continue to tell the community yeah. community about the program. So yeah. thank you. Thanks for having me. You're welcome. Alors, je venais de lui demander son impression. Il est vraiment très impressionné pour notre savoir-faire, ce que nous faisons pour la communauté parce que je suis membre des 36 Community Voices of the city of Burlington. Je fais le pont entre la mairie et puis nos communautés, donc en tant que leader. Alors, elle est vraiment très impressionnée parce qu'on a faire une émission à la radio aussi quelque part. Donc, à ce moment-là, tu es ambié, ma kamouniou, c'est ça bien, où il y a l'émission vraiment, il y a quoi ça, il y a une information qui est intégrée dans la ville de Burlington. À la fois, il y a une émission qui est à la Zima Sana, qui est la pour que y pate une information qui est la Sana. So, do you have something to say like in French, Swahili, Bonjour? Do you know Bonjour? Bonjour! <laughs> say it again. M'bote. And in Swahili, Abari? Abari! Okay. <laughs> Thank you so much! It's our pleasure to receive here. I think that next we will receive more of our invitations. This is African variety show for the month of February. And we say merci you to the technical team, Jordan et tout le monde qui nous assiste euh, pour que notre émission soit vraiment euh, bien présente à chaque mois. Merci et à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci et ciao. Au revoir. Merci. <rire>